Aujourd'hui, on va aller revoir le musée Magnelli et le musée de la céramique que j'avais construit en 2011 sur le Moyaland et euh, qui est pas loin de l'aéroport dans le conservatoire du réel, là où je conserve toutes les maquettes des projets, des expositions que j'ai réalisées en réel et qui sont reproduites en 3D. Donc on arrive à Valoris, on a bien sûr l'homme mouton devant le musée. Et on peut rentrer dans le musée. Il y a des traces de la performance que j'avais réalisée à l'époque dans la cour. La boutique à l'entrée. Et ensuite, on peut rentrer dans le musée. Et donc, si vous venez, je vous fais une visite guidée. Je vous amène en voiture jusqu'au musée pour le visiter. A bientôt.